Moi, c'est Laurent Moulin, donc je participe euh, au comité des habitants de Arne. Bernadette de Charneux qui participe aussi au comité des habitants et qui participe enfin, à l'organisation de toutes les activités euh, liées au, au sentier. Ce qu'on voulait faire, c'était surtout du balisage du sentier, et puis s'organiser pour pouvoir les entretenir mieux, les les faire mieux connaître par le biais de, de panneaux d'information, de balades organisées ou de, de cartes qui, qui baliseraient ces, ces sentiers aussi. Le projet a finalement vraiment commencé avec le projet de la, de la DDV l'an dernier. Et grâce à eux, alors on a constitué un noyau d'habitants qui tournait vraiment autour des, des sentiers. De la DDV, on a balisé maintenant une balade autour de Harn qui fait vraiment le tour du, du centre. Et notre frustration, c'était qu'il n'y avait que cette balade-là, alors qu'il y a encore beaucoup d'autres sentiers à valoriser pour les faire connaître et surtout pour qu'ils qu continuent à exister. Donc, euh, on proposait jusqu'à 2500, donc grâce au comité des habitants, qui était une, une association constituée depuis plus de, de 5 ans. Ça nous permettait de, de demander euh, le pot complet et donc d'avoir différents volets. À, à notre projet. Donc il y avait le projet balisage, il y avait le, le budget information et, euh, et communication, valorisation, euh, pour euh, constitution de, de panneaux d'information. Il y avait l'aspect communication, donc euh, vous voyez le, le riflam là, qui, euh, qui permet quand il y a des activités de bien montrer, c'est les habitants qui sont à, à l'œuvre ici. Et il y avait le, le volet alors entretien des, des sentiers,